Écoutez moi les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi où On va faire du Final Fantasy 14 Online, oui oui oui Et euh, on va faire du Gold Saucer. Surtout, je tiens à rappeler que cette vidéo est sponsorisée par Square Enix Bim Vous avez le petit message sur le côté. D'ailleurs, il y a un lien, un lien magique évidemment, qui vous permet, donc dans les commentaires dans la description, qui vous permet de télécharger le jeu, d'y jouer gratuitement jusqu'au level 60 avec 14 jobs différents donc vraiment, je vous invite à euh, bah, essayer si jamais vous n'avez pas essayé. J'avais fait une vidéo il y a deux mois à peu près euh, sur YouTube euh, en tant que noob, évidemment, pour vous euh, parler du jeu, vous donner quelques astuces, plein d'astuces euh, sympas. Donc vraiment, si jamais vous euh, découvrez euh, finalement le jeu avec le lien, je vous invite à aller voir la vidéo, comme ça, ça va vous permettre de, voilà, de connaître des, des petites choses qui vont peut-être vous prendre euh, du temps à... À apprendre, et comme ça, voilà, vous partez avec un petit bagage technique, si je peux dire, euh, très intéressant. Donc, nous, ici, nous sommes, euh, c'est le sujet de la vidéo, nous sommes dans le Gold Saucer. C'est un mini casino, enfin, c'est un mini, c'est un énorme casino dans le jeu, tout simplement, avec plein plein de jeux euh, que euh, vous pouvez y accéder à partir du level 14 dans votre. Non, level 15, si je dis pas de bêtises, level 15 euh, dans votre quête principale, et après, vous allez pouvoir accéder au Gold Saucer, donc, il faut au moins être level 15. Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez de l'argent la, euh, du Gold Saucer, donc c'est les PGS, les pièces Gold Saucer, vous pouvez les utiliser pour participer à plein de, plein de jeux, il y en a des dizaines et des dizaines, et vous pouvez également acheter euh, des habits, de la cosmétique, etc. Donc euh, voilà, les PGS, ça va vraiment être la monnaie euh, que vous allez pouvoir utiliser que dans le Gold Saucer. Mais qui sera évidemment euh, très très importante. Alors pour la gagner, vous devez gagner des jeux. Tout simplement, vous participez à un jeu. Si vous gagnez, vous gagnez euh, des PGS. Et accessoirement, vous avez euh, le méga cacpot. Alors méga cacpot, c'est le loto, c'est la grosse loterie tout simplement. Alors on peut y jouer trois fois. Euh, moi j'y ai joué trois fois. Donc euh, c'est 100 pièces. Le deuxième ticket, il est à 150 si je dis pas de bêtises. Alors peut-être qu'on peut jouer quatre fois, mais j'ai essayé, j'y suis pas arrivé. Donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais... Et le, le, le troisième ticket, il est à 200. Vous choisissez 4 chiffres et si vous gagnez, vous pouvez gagner énormément de PGS. Donc ça, c'est une fois par semaine, le méga cacpot. Et vous avez euh, le mini cacpot également. Vous pouvez euh, y jouer, euh, c'est 3 fois par semaine pour le coup le mini. Donc le méga, c'est une fois par semaine, l'autre c'est 3 fois par semaine. Il sera, alors il n'est pas au même endroit, le mini, il est au... à côté du square des dualistes. Donc on, on ira, euh... ouais c'est ça, faire le... vers les dualistes. Euh, donc, je vais vous proposer plusieurs jeux parce qu'il y en a vraiment plein, plein, plein, plein, des dizaines et des dizaines. Donc, euh, on va pas tout, tout faire. Déjà, petit conseil, vous voyez, c'est très, très grand. Hein, pour le coup, c'est même immense. Il y a des pièces dans tous les sens. Donc, on peut se perdre. On peut perdre du temps, finalement, à essayer de trouver le jeu, euh, un jeu précis. Donc, je vous inviterai à vous harmoniser à l'étherite, simplement. Et après, vous choisissez où vous voulez vous déplacer. Vous voyez, vous voyez sur la carte, hein, c'est quand même euh, assez, euh, assez immense pour le coup. Donc, nous, on va déjà aller au square des duellistes. Euh, dans un premier temps C'est là où on va euh, taper le carton euh, <rire> C'est vrai On va taper le carton comme on dit Donc vous voyez c'est là Si je dis pas de bêtises Vous avez euh, le spécialiste Attendez Bam bam bam bam euh, je tourne. Voilà courtier mini capote Vous voyez c'est ici le mini capote Ok ok Donc ce qu'on va faire On va aller Donc on va aller taper le carton Donc ce sera ici pour le coup, donc ça c'est le jeu euh, triple triade, c'est le jeu de cartes de Final Fantasy XIV Online euh, vous allez voir c'est assez simple donc là on va un petit peu jouer contre, contre l'IA si je puis dire hein, d'une manière assez facile, comme ça je vais vous expliquer le jeu euh, donc vous voyez ça a un coût, ça a un gain, donc en gros vous avez un deck avec 5 cartes vous avez 9 euh, 9 euh, cases et l'idée c'est d'avoir un maximum de cases bleues donc, vous, vous êtes la couleur bleue de récupérer les cases adverses. Donc, euh, vous avez des chiffres sur chaque carte. En haut, à droite, à gauche, euh, à de... non, en haut, en bas, <rire> en haut, à gauche, à gauche, à gauche. Non, en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc par exemple là c'est 3, 2, 1, 7 Donc pour la récupérer il faudra mettre un chiffre supérieur sur une des faces Donc par exemple si on veut le prendre de la droite Il faudra mettre un 8 On n'a pas d'8 donc on va le prendre de la gauche Donc on va mettre un 2 2 supérieur à 1, on récupère sa carte Il y avait un jeu de société comme ça qui, qui, on, on y jouait quand on était petit mais je ne me souviens plus du nom ouais, Peut-être ça n'existe plus maintenant Mais qui était vraiment vraiment cool Donc euh, voilà je passe évidemment le, la présentation euh, donc 3, 4, 5, 2 Donc on va le prendre de la gauche avec un 3 Ça a l'air plutôt pas mal Oh j'aurais dû mettre le 3 avec le 5 en bas Ça aurait été peut-être plus facile Donc là il y a 2, 2, 7 On va le récupérer avec euh, Avec un 3 sur le côté comme ça Oh waouh Là il est à 3 Là il y a 3, il y a 3 il est à 4, il est à 3, donc en fait, il faut qu'on aille là, nous. Je pense qu'il récupère pas ici et ça fait 5. Bon, ouais, on n'était pas passé loin de la limonade, vous voyez Donc, là, j'ai un deck de base, lui, il a un deck de base, mais vous allez pouvoir récupérer, donc acheter des cartes non, à la spécialiste des cartes. Vous allez pouvoir également euh, ensuite créer votre deck et améliorer votre deck en battant, par exemple, euh, le Valet de Pique. En battant euh, l'As de carreau, vous voyez, vous avez euh, à gauche l'As de trèfle, la Dame de cœur, etc. Et, et ensuite, avec les cartes que vous allez récupérer, les cartes que vous avez achetées, vous allez pouvoir créer un deck le plus fort possible. Et ensuite, vous allez pouvoir faire des tournois, si vous le souhaitez. Et vous avez le tableau des classements également, pour savoir où vous vous placez. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez vous fighter. Euh, on va aller à cet éthérite, on va faire d'autres jeux, évidemment. Je ne vais pas tout faire, encore une fois. On va faire les chocobos. Les chocobos, c'est un peu comme un... Euh, Square des chocobos c'est un peu comme un Mario Kart finalement. Euh, donc, courser de Chocobo, ça normalement, même si on ne connaît pas Final Fantasy, on connaît quand même. Let's go. Participer à une course. Course normale, pas course d'apprentissage. Ok. Euh... Toutoutou. Attendez. J'ai choisi aléatoire. Euh, ok. Ah mais c'est pas tout de suite. Ça va. Ok, je pense qu'il faut attendre un petit peu d'avoir euh, le nombre de joueurs. Ok. Bon c'est pas grave, de toute façon ça nous appellera j'imagine. Ou ça nous mettra. Voilà. C'est assez rapide pour le coup. Euh, nickel, nickel. Moi, je suis nul à ce genre de jeu, mais je suis quand même compétiteur. <rire> J'aime pas perdre. On est en débutant. mais Même en débutant, c'est chaud. Hein Donc, il y a plusieurs euh, lieux, évidemment. Plusieurs chocobos, aussi. Les chocobos, c'est pas les trucs qu'on mange. Hein. Ok. Let's go Hop là. Donc... Donc on doit se déplacer On peut sauter également Sauter c'est pour récupérer euh... Des petites euh... Des petits objets de course Simplement Attendez là je peux pas parler Je suis trop en tryhard là. là je suis final des championnats du monde De Marvel Snap là. <rire> Ok Ok donc là il va falloir sauter pour récupérer Là je suis un boulet Pas grave Mais c'est pas évident à déplacer hein. Là on a l'impression C'est pas une voiture le gars hein. C'est un animal hein, Ça a une propre conscience hein. Ok Donc là on s'accélère C'est bien C'est quand même important Faut pas rester bloqué Dans son, son cul On risque de perdre Un peu de vitesse On l'a Vamos Vamos Ok Pas trop sauter Ça ralentit Faut pas trop faire Des virages non plus Oula Il y a une cravache Qui est partie là On a entendu le pouf. Là, moi, je suis tête baissée. Hein. Si vous voyez, si je, sinon, je peux ralentir comme ça. Hein. Par exemple, dans les virages et tout. Si on veut bien gérer les virages, mais là, je suis en mode full tête baissée. Par exemple, si on veut ralentir pour récupérer ça. Vous voyez, par exemple, là, je suis vraiment devant. Si je veux, vous voyez, je peux ralentir un peu. Ça me permet de plus facilement tourner. Mais bon, tête baissée, ça va plus vite, quoi. Enfin, comme une voiture, en vrai, dans l'absolu, ici. Oh, merde, j'ai oublié de sauter. Putain. <rire> je parle, j'ai oublié de sauter, moi. Bah après, je suis devant, là. Bon, on va garder un peu d'énergie hein. Attendez mais là on a plus d'énergie J'ai fait n'importe quoi avec mon énergie Bon j'ai plus d'énergie Bon c'est pas très grave Ouais vous voyez on a une barre d'énergie Oula il est chaud ce virage là Mais bon c'est pas très grave Parce qu'en fait j'ai fait full tête baissée donc j'ai plus d'énergie Après franchement c'est pas grave Parce que j'ai quand même pris beaucoup d'avance évidemment avec ma stratégie un peu all in Bon on récupère de l'énergie let's go Retête baissée. Mais en vrai je, je, moi j'aurais un conseil c'est plutôt faire euh, la tête baissée dans les lignes droites, je suppose. Et dans les virages essayez vraiment de.. Bon on est à la fin. Let's go. Tête baissée, on n'est pas rattrapable. Vamos. Allez, let's go. C'est bon, j'ai retrouvé ma conversion là. <rire> Champion du monde de. Eh 2.24, de 2.26, de on était large devant. Ok. Bon très sympa ça. Vous pouvez faire ça toute la journée par exemple. Si vous êtes malade, vous êtes dans, dans votre lit, vous farmez ça. Donc autre chose, on va faire, faire d'autres choses. Il euh, y a un truc qui s'appelle l'événement Jacta qui est vraiment cool. Alors, euh, c'est pas tout le temps. Il y en a plusieurs par heure. C'est euh, absolument incroyable l'événement Jacta, Ce sont des jeux mais hyper hyper cool. Euh, donc là on va je cherche une éthérite, mais si.. Vous voyez après il y a des mini-jeux comme ça, Gil Gamosh, etc. Des petits jeux qui sont rigolos. Des petits jeux de fête foraine, en somme. Euh, donc. On va aller... Euh, dans la place du... De... Ouais, on va aller là. C'est là, je crois, où il y a l'événement Jacta. Et je dis pas de bêtises. Au pire, on cherche. On se balade un peu. Hein. Non, ça doit être là-bas. Je sais que c'est... C'est là, voilà, spécialiste voilà. Je, je connais un peu, un hein, spécialiste de l'événement de Jacta. Donc ça on va voir quand c'est euh, L'attraction, la coupée pleine commence très, Commencera très bientôt au square des spectacles Venez nombreux 11h20 Donc là il est 11h18 Donc euh, let's go Heure, euh, heure euh, la vôtre hein. Donc on y est On y est, on y est Euh... Ok, donc là on attend. Hein. On attend le jeu. On attend le jeu. Il y a combien Il y a deux minutes à attendre. Bah Écoutez, on a, on a le temps de faire un petit attrape-mog. Épouse. Allez, let's go. Je, je biterai un ce jeu. Ah, si, si. Faut prendre quoi Oh merde, quel boulet. Ok, ok, j'ai bité. Ouais, raté, bah ouais, mais je suis un nul. Ah je vais rejouer, je veux pas rester là-dessus quand même. Ok j'ai gagné, c'est bon, je suis à 100% monarque là-dessus. Famos. Il euh, y a quoi d'autre Ça c'est la même chose, les attrapes mog, les attrapes mog, là il y a les gens qui discutent, voilà. Si vous avez envie de discuter par exemple et que le psy est un peu... <rire> si le psy c'est un peu cher, hein, bah vous pouvez aller là, vous discutez. Euh, alors, c'est pas un spécialiste qui va forcément être votre interlocuteur. Ça, mais en même temps, c'est gratuit. Hein, pour le coup. Euh... 11h19, ça va être bon. On va finir là-dessus. Sinon, on va. Je, je vais pas me déplacer, mais. Euh... Voilà. Je vous remonte un peu la carte comme ça. Pour le coup. Et vous voyez, il y a. Ok. Quoi, ça. 11h20. Ah, let's go. Ah, oui, l'événement Jacta, évidemment. Donc, faut être au bon moment. Mais franchement, tr... il y en a très, très, très, très souvent. Pas de panique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là J'ai pas vu ce qu'il fallait faire. Préparez-vous à être aveuglé par les attaques éclairs de Yojimbo. Ok. Moi j'avais fait un truc où en fait il y avait une espèce de... Tu devais escalader le plus haut possible d'une montagne. Et en fait c'était assez... C'était un jeu de dextérité où tu étais sur un échafaudage. Et c'était hyper hyper intéressant. Et tu avais un certain temps limite pour atteindre le plus haut euh, possible. Ah c'est dans une minute. On peut avoir d'autres infos. Préparez-vous à être aveuglé par les attaques éclairs de Yojimbo. Donc ouais euh, vraiment ça change tout le temps Donc ça c'est assez cool Celui que j'avais fait était assez euh, J'avais adoré mais un peu technique pour le coup Un peu technique En tout cas pour moi Il fallait vraiment euh, sur les l'échabaudage la moindre petit déplacement de trop bim, Tu redescendais tout, tu mourrais pas hein, Mais tu devais reprendre, reprendre, reprendre Ça pouvait être frustrant mais c'était assez agréable Bon 40 secondes à Quelle sauce on va se faire manger là on n'a pas d'infos. J'aime bien avoir des infos moi. <rire> bon, on est pas mal à y participer là. Donc, ouais, ouais on va regarder un peu le paysage. On ouais, attend dans les 15 secondes. Mais vous voyez c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement c'est un, un lieu qui est absolument incroyable. Vous avez du majong, vous avez des des jeux, un peu de société, vous avez vraiment plein de trucs hein. Là je peux pas tout vous montrer sinon ça fait une vidéo trop longue Mais mais vraiment vous avez euh, Une multitude, ah let's go On y, on y est, on y est Ok C'est un spectacle en fait Let's go Voici Yojimbo. Bon, on l'attend depuis une heure et demie ce Yojimbo là. J'espère qu'il va nous faire un truc de fou hein. Oh. Début de la mission, ok. Admire le tranchant aveuglant de Zamato. Zamato, le trésor des Lamorions. Oula. Qu'est-ce qui se passe là hein Faut courir là Faut fuir Ah ok Aïe Attaque évité 0 sur 3 Ah j'ai évité une attaque Oh je suis doué hein Et Sans faire exprès C'est ça qui est bien faut en, faut en éviter 3 en tout C'est ça hein C'est pas mal hein C'est pas trop comment faut <rire> Je sais pas comment faut faire. Ouais, ouais. On a déjà pris 1000 PGS, qui est énorme. Ah, il y a un tas de pièces. Ah merde. Échec. Ah putain, bah ouais, j'ai récupéré les pièces comme un cupide. Et il m'a éjecté. Oh waouh, c'est incroyable. Hein. C'était court, mais c'était vraiment intense. Hein. Non, mais no joke. Hein. Vraiment, j'ai pris un plaisir incroyable. <rire> non, mais franchement. Sais pas ce qu'il fallait faire mais en fait j'ai compris bon bref on va pas le refaire de toute façon on pourra pas je pense y retourner <rire> c'est trop, trop bizarre ça c'est bien fait sur ce merci à tous j'espère que cette vidéo vous a plu vous a donné envie euh, bah, de jouer au jeu de vous éclater et accessoirement d'aller aussi à partir de level 15 au gold saucer merci à tous je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao, ciao tout le monde